Elle est catastrophique, pourquoi Parce qu'il y a un rayon de co 2 qui n'a pas, comme dirait, donc déjà de l'eau potable. Un. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi un retard sur l'assainissement. Sachant très bien, pareil, on est à peu près 50%, moins de 50% qui bénéficient aujourd'hui de, de, de tout, tout à l'écoute. En juin de l'année dernière, donc on, a, on a porté plainte contre l'Assise pour justement euh, qu'on prenne conscience. Alors le but de cette plainte, c'est aussi de prendre conscience, mais qu'il y a une volonté politique et que derrière, les politiques prendront ça, la mesure, et pourront mettre des mesures en place pour pouvoir comme dirais, donc arriver peut-être dans 10 ans, 15 ans, à une situation plus, euh, plus, plus potable. Pour dire, l'eau potable, une situation potable Alors, les difficultés ils sont, ils sont grandes. <coughs> sachant très bien la réglementation, comme j'ai dit à la RS, la réglementation n'est pas réglée, que ce soit la RS ou autre. Donc euh, sachant très bien qu'aujourd'hui la réglementation dit que si on a un dépassement de, de fuite d'eau par exemple, donc qu'on prévienne, qu'on qu trouve, euh, qu'il qu qu y a une réglementation derrière qui n'est pas respectée. Et on, assez souvent. Il y a des factures énormes de 3 000, 4 000 euros qui se débarquent et c'est compliqué pour le consommateur de pouvoir régulariser et trouver une solution. Donc qui n'est pas acceptable puisque derrière il y a une réglementation, ils n'ont pas consommé ou consommé hein, parce qu'il y a une fuite ou autre. Voilà. La solution, c'est qu'il y a déjà, pour moi personnellement, c'est une volonté politique. Ça c'est la première des choses. S'il n'y a pas de volonté politique, parce que derrière, c'est des milliards. Je vais, je, je vais dire l'enjeu, c'est des milliards, donc il faut une volonté politique. La deuxième chose, c'est que tout le temps qu'on ne fera pas un état des lieux, et une table ronde. Moi, ce que je demande, c'est une table ronde avec les acteurs concernés pour qu'on puisse se mettre sur la table et trouver un vrai plan. Parce que depuis des années, moi j'entends « Ah, on a fait un plan, Oh, c'est bien joli, on fait les plans, on fait tout », mais quelque part, quand on voit la ré réalisation, il y a zéro. Je ne dis pas zéro, hein. je ne rajoute pas zéro, mais, mais pour moi, quand on voit la somme qu'on a attribuée et quand on voit le résultat, c'est zéro. L'autre la, la, chose qu'il y a, c'est qu'il faut quand même que les cinq interco se réunissent une fois pour tous et qu'on on va dans la même idée. On a de l'argent, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. Chose, la troisième chose que je tiens, c'est la transparence. À aujourd'hui, la transparence n'est pas. On ne sait pas. Et c'est pour ça que je, je, je spécule peut-être, peut-être que c'est faux ce que je dis, hein. mais comme il n'y a pas de transparence, comme il n'y a pas de, de discours, comme on n'est pas vraiment associé à tout ça, effectivement, on peut imaginer qu'on que, que qu qu ne fait rien. Donc. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que la recommandation soit respectée une fois pour toutes.